Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui on va entamer le cours sur l'anatomie de l'œil. Donc l'anatomie du globe oculaire, on va la faire en deux parties, en deux cours. Aujourd'hui on va entamer la première partie. Donc l'œil, on peut l'assimiler en un ballon de foot mais un ballon qui n'est pas vraiment très régulier. Puisqu'il n'est pas très régulier, les différents diamètres ne sont pas très égaux. Donc sur un nœud qui est métrope, donc émétrope, quand on dit un nœud qui est métrope, ça veut dire qu'il n'est ni myope, ni astigmate, ni hypermétrope, il présente les différents diamètres suivants. Sur une coupe sagittale, il a 24 mm de diamètre. Sur une coupe transversale, il a 23,5 mm. Sur le plan vertical, il a 23. Le poids total du globe oculaire est de 7 grammes et il présente un volume de 6,5 cm3. Aussi, l'œil peut être assimilé en un appareil photo. Et dans ce cas, la cornée et le cristallin vont former l'objectif. L'iris va être le diaphragme et la rétine va correspondre à la pellicule. Pour bien détailler l'anatomie de l'œil, on peut le diviser de différentes façons la façon la plus simple c'est le euh, diviser en deux parties un contenant et un contenu. Alors le contenant va être le, la coque cornéo-sclérale, ça veut dire c'est la coque externe, la coque cornéo, c'est la cornée tout devant et la sclère la partie postérieure. Ça va être le contenant et le contenu tout ce qui est à l'intérieur de l'œil. Ça va être l'UV, les milieux transparents et la rétine. Une deuxième façon d'étudier de, le globe oculaire, c'est le diviser en deux segments. Et cette division est plus anatomique, et plus médicale. Et, et cette division va permettre de diviser le globe en un segment antérieur et un segment postérieur. Alors le segment antérieur, euh, c'est toutes les parties de l'œil situées en avant du cristallin, y compris le cristallin. Donc ça va être la cornée, la chambre antérieure, l'angle iridocornéen, l'iris, la chambre postérieure et le cristallin. Donc toutes les parties de l'œil situées en avant du cristallin, y compris le cristallin. Automatiquement, tout ce qui est en arrière du cristallin, dans ce cas, on exclut le cristallin, va définir ce qu'on appelle le segment postérieur. Donc c'est le vitré, la rétine et la coroïde. Donc euh, une autre coupe ici qui va définir les différents segments, ici c'est schématisé en vert, c'est le cristallin. Donc tout ce qui est en avant du cristallin va définir le segment antérieur et toute la partie en arrière du cristallin va définir le segment postérieur. On va, on va commencer l'étude des organes un par un et on va commencer de l'antérieur vers le postérieur par la cornée. Donc, la cornée, c'est un organe noble de l'œil. J'ai marqué en rouge des notions très importantes ou des éléments clés et des mots clés de la cornée. C'est le premier dioptre du système optique oculaire. Elle a la puissance de deux tiers de puissance réfractif de l'œil. Donc, mot clé, c'est le premier dioptre du système optique oculaire. Donc, une particularité très, très importante de la cornée, c'est la transparence absolue. La cornée doit rester transparente et c'est transparente qui lui permet d'avoir ce, ce, ce, cette grande puissance réfractive. À l'état normal, la cornée, elle est avasculaire. A, ah, c'est privatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de vascularisation. Surtout au niveau du centre de, de la cornée, une petite exception, c'est l'extrême, l'extrême périphérie cornéenne où il y a de fins, très fins capillaires périphériques à l'extrême périphérie. Donc à l'état normal, la cornée elle est avasculaire et doit rester avasculaire. Et tout envahissement de, le, de la cornée par des néo-vaisseaux néo, ça veut dire que c'est des vaisseaux qui ne doivent pas exister à l'état normal, va entraîner un défaut de transparence de cette cornée. La cornée, il est richement énervée. Elle est envahie euh, à, dans toute son épaisseur par des, euh, des filets euh, nerveux. Donc euh, la cornée, elle est très très douloureuse. Donc euh, vous imaginez quand on a une petite poussière ou même un cil qui rentre euh, euh, à l'intérieur de l'œil. Donc elle est déposée sur la cornée, on n'arrive même pas à ouvrir notre œil. Donc tout ça, elle est dû à la richesse innervationnelle euh, de la cornée. Donc vous imaginez si quelqu'un est blessé, euh, une plaie, une écorchure ou même euh, une infection de la cornée, la douleur engendrée par euh, un tel traumatisme cornéen. Si on veut décrire la forme de la cornée, euh, on peut l'assimiler en une cuillère à manche horizontale. Donc elle a la forme ellipsique à grand, euh, à grand axe horizontal, avec euh, des rayons de courbure différentes sur la face antérieure et postérieure. Elle est un petit peu plus courbe sur sa face postérieure et l'épaisseur qui augmente du centre vers la périphérie, donc l'épaisseur est la plus importante au niveau de la périphérie par rapport au centre cornéen. Alors euh, j'insiste sur le, le grand pouvoir réfractif de l'œil, il est à peu près de 42 dioptries et l'équivalent des deux tiers de pouvoir réfractif de l'œil. Il représente à peu près de 7% de la surface oculaire. Donc, euh, à peu près 7% de, de toute la surface. Vous imaginez, ça représente une toute petite surface par rapport à la coque cornéo-sclérale. Tout le reste est opaque et juste le centre antérieur qui est et doit rester transparent. Alors, les rapports de de la cornée ils sont très importants et on va voir l'utilité de ces rapports. Alors, la face antérieure, elle est en rapport intime. Avec le film lacrymal euh, vraiment c'est un rapport qui euh, qui est très important pourquoi parce que c'est un centre euh, une source de lubrification et la face euh, les couches antérieures de la cornée ils sont inséparables par rapport au film lacrymal donc euh, la face postérieure et les concaves elle rentre en contact intime avec la chambre antérieure qui dit la chambre antérieure ça veut dire l'humeur aqueuse donc et la face antérieure et la face euh, postérieure, ils sont en contact avec un milieu qui est liquide. Alors la périphérie ou la circonférence de la cornée, ils sont en rapport avec la conjonctive le tenant et le limbe l'épisculaire et la sclère. Sur une coupe histologique, on va voir cette petite épaisseur euh, moins de 500 microns, on peut la diviser sur le plan histologique en plusieurs couches. Alors l'épithélium antérieur il est les moins de 10% de l'épaisseur, mais il représente des rapports très très intimes avec la couche lacrymale pré-épithéliale. Franchement, c'est des, des couches qui sont inséparables. L'épithélium et les larmes, ils sont inséparables. Au dessous, on trouve la membrane de, de Bowman qui sépare l'épithélium du stroma cornéen. Alors stroma, c'est la grande épaisseur cornéenne qui est formée par des lamelles de collagène qui sont très régulièrement agencé. Alors, cette régulari régularité de l'agencement des fibrilles de collagène qui assure la transparence de la cornée. Donc, toute blessure, un traumatisme qui va engendrer euh, un manque d'agencement de cette fibrille de collagène va entraîner euh, une désorganisation de ce stroma et un manque de transparence de la cornée. Alors, euh, euh, sur la face postérieure, on trouve l'endothélium desmète. c'est la couche la plus profonde de la cornée. Alors, l'endothélium, c'est une couche essentielle et très importante. Pourquoi Parce que c'est une couche qui est unique. Euh, on est avec un seul capital de, de cellules endothéliales qui ne régénèrent pas pendant la vie. Et euh, pourquoi c'est très important parce que euh, euh, la, euh, la fonctionnalité de cet endothélium, c'est une sorte de pompe qui va euh, chasser l'excédent de liquide du stroma vers euh, le, la chambre antérieure. Pourquoi Parce que euh, tout excédent de liquide à l'intérieur du stroma cornéen va perturber cette transparence. Donc on va créer ce qu'on appelle un œdème cornéen. Et l'œdème cornéen, va entraîner un manque de transparence de cette cornée. Donc, toute cette fonctionnalité, c'est pour garder cette transparence. Et je reviens de dire, la transparence, c'est l'élément le, clé pour la fonction réfractive de la cornée. Donc, je répète, l'endothélium, c'est un capital qui est unique, qui a une fonction très importante. C'est quoi C'est chasser euh, l'excès de liquide du stroma qui va, va être chassé vers euh, le, la chambre euh, antérieure. Donc c'est une fonction de déturgescence cornéenne qui va définir la transparence cornéenne. Donc on a dit que la, la cornée qui n'est pas vascularisée, donc elle va être alimentée comment C'est un organe qui est vivant quand même. Elle va être alimentée grâce au liquide qui l'entoure. On a dit qu'elle a une couche antérieure inséparable par rapport aux larmes, les larmes qui ont un contact direct avec l'air ambiant, donc il y a de l'oxygène. Les larmes présentent aussi des compositions autres que de l'eau. Donc, aussi, l'humeur aqueuse, on va voir les détails par la suite. L'humeur aqueuse, aqueuse naît à partir de la circulation générale, donc il contient tout ce qu'il lui faut au, à la cornée. Donc, l'alimentation se fait. Euh, à partir de l'arme pour les couches antérieures et à partir de l'humeur aqueuse à part... pour les couches postérieures au niveau de la périphérie ou de la circonférence de la cor euh, cornéenne, euh, l'alimentation la, peut se faire à travers les, les, les fins capillaires de la périphérie euh, cornéenne. alors une note très importante ici une note grave c'est le port de lentilles de contact alors il faut se rappeler que quand on place une lentille de contact il faut garder en esprit qu'une lentille ne se, pas, ne se pose pas directement sur la, sur la cornée, même si on a l'impression qu'ils sont sur la cornée. Mais il faut respecter une, une petite couche de film lacrymal entre les deux. Pourquoi Parce que le film lacrymal, c'est lui qui alimente la cornée. Primo. Donc une, corne, une lentille doit être bien adaptée, doit être adaptée par un médecin. Donc pas n'importe qui. C'est un fonctionnaire de santé, un médecin qui doit... Adapter une lentille de contact. Secondo, la lentille de contact, on ne dort jamais avec. Pourquoi Déjà, la lentille de contact, il comprime la cornée, donc il doit être porté pendant quelques heures. Mais quand on dort la nuit, donc il n'y a pas l'échange de film lacrymal, il n'y a pas l'oxygénation du milieu extérieur. En plus, on a une autre source de manque d'oxygénation de la cornée et le manque d'oxygénation, c'est les anaérobies et c'est l'infection cornéenne à coup sûr. C'est pour ça que j'ai mis cette note importante, même si on, a, on est ici dans un cours d'anatomie, on ne dort jamais avec une lentille de contact. À l'innervation, j'ai déjà dit que la cornée, c'est un organe qui est très, très richement innervé, et ceci grâce aux branches des nerfs ciliaires. Rappel sur les différentes couches de la cornée. Alors, la sclère, pour terminer avec la coque cornéo-sclérale. Alors, tout ce qu'on a dit pour la cornée, c'est l'opposé par rapport à la sclère. Alors, on a dit que la cornée, elle est transparente, la sclère, elle est très opaque. Alors, la sclère otico, la c'est le, le reste de, de la coque et c'est la tunique la plus externe du globe oculaire. Elle est très importante. Euh, pourquoi Parce que c'est elle qui offre la rigidité ou la protection du contenu de l'œil. Elle est formée par des fibres de collagène et des rares fibroblastes, mais ils sont disposés d'une façon vraiment anarchique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de transparence au niveau de la sclère. Donc, il va entourer les 4-5e postérieurs de l'œil. Elle est fibreuse et il est inextensible. Alors, quand je dis inextensible, c'est à partir de 3 ans. Alors, pour un petit de moins de 3 ans, on peut avoir des sclères qui sont extensibles c'est la plus solide et c'est la plus résistante des membranes de l'œil et c'est la fonction de protection. Quand on reçoit un patient il va recevoir un coup de poing, un coup de barre, un traumatisme sur l'œil, la protection du contenu de l'œil se fait grâce à la sclère. Aussi, il va donner insertion aux muscles oculomoteurs qui vont assurer l'oculomotricité. Donc il va maintenir un volume, une forme et un tonus de l'œil. Donc, euh, bien sûr, il va se prolonger euh, en avant euh, avec euh, la partie transparente ou la. Alors, la elle a la forme d'une sphère qui est creuse, qui est traversée en arrière par le nerf optique et en avant, on a dit que la cornée vient s'encastrer pour former la, cor... la coque cornéo-sclérale. La couleur va changer euh, tout au long de la vie, elle est plutôt bleuâtre chez un nourrisson, par la suite elle va devenir euh, blanche lacrée, et chez le vieillard elle va devenir jaunâtre. L'épaisseur euh, elle, euh, elle est variable selon les régions, mais euh, elle est plutôt plus mince derrière les insertions euh, musculaires et qui va définir des zones de faiblesse qu'il faut savoir chercher euh, lors des traumatismes, on peut avoir même des, euh, des explosions, des éclatements de l'œil derrière les insertions musculaires, puisqu'elles constituent des ondes de faiblesse. On a dit que la, la sclère elle est extensible chez un enfant de moins de 3 ans. Euh, la, euh, la sclère elle est recouverte par la conjonctive et tenant dans sa partie antérieure. Et dans l'insertion au muscle euh, oculomoteur, elle va livrer passage au vaisseaux euh, et euh, aux différents nerfs. Et à la partie toute postérieure, on trouve le canal scléral qui va donner passage au nerf optique. Après la première partie où on a plutôt définir la coque cornéo on va rentrer à l'intérieur de l'œil. Alors juste derrière la cornée, on trouve ce qu'on appelle la chambre antérieure. Alors ici, c'est une coupe radiologique, c'est une radiologie, une technique de haute définition. Ici on a la cornée, alors vous devinez ici ce qui est un petit peu plus blanc, c'est le départ de la sclère, ici c'est la cornée, et d'ici jusqu'ici, c'est la chambre antérieure. Alors c'est quoi la chambre antérieure C'est l'espace situé entre la cornée en avant et le plan irido-pupillaire en arrière. Irido c'est iris, pupillaire c'est pupille, irido, vous imaginez, c'est une circonférence, pupillaire c'est la pupille. Ici aussi, on a, ici c'est la cornée, l'iris et tout l'espace situé entre la cornée en avant et, et euh, la, la, le plan irido-pupillaire en arrière. Alors en périphérie, c'est l'angle irido cornéen qui va limiter la chambre antérieure et, et elle est remplie d'humeur aqueuse. Alors l'angle irido un, c'est une structure très très importante. Donc, lors de l'étude de l'anatomie de l'œil, il naît à la jonction cornéo-sclérale en avant et irido-ciliaire en arrière. Pourquoi c'est une structure qui est très importante Parce que c'est le lieu d'excrétion ou d'élimination de l Donc aqueuse, on va voir qu'il va naître au niveau euh, du corps ciliaire. Il va remplir... Euh, le segment antérieur, mais il doit être éliminé quelque part. Donc, c'est le, le voie d'élimination de limaraqueuse Ici, c'est une coupe schématique qui va euh, schématiser cet angle. Donc, vous imaginez qu'il a une forme qui est triangulaire. On va voir... Alors pour l'étude de l'angle cornéen, on a dit qu'elle a la forme, forme triangulaire, donc deux parois et un sommet. Alors deux parois, la première paroi elle est antéro externe et une autre paroi qui est postéro-interne et un sommet. Alors la première partie ou la première paroi elle est entéro-externe ou la jonction cornéo-sclérale, puisque j'ai dit c'est une jonction qui est cornéo-sclérale, ça veut dire qu'il présente deux parties. Une partie qui est cornéenne et une partie qui est sclérale. Alors, pour la partie qui est cornéenne, elle correspond à une seule, ou en majeure partie, à l'anneau de Schwalbe. Alors, si je vous demande de retenir un mot-clé, c'est la version cornéenne correspond à l'anneau de Schwalbe. Ils sont très importants. Et en, Au niveau de la gouttière sclérale, vient se loger le canal de schlem alors, la deuxième paroi ou la deuxième partie, c'est la paroi postéro-interne qui est plus simple, qui va correspondre à la racine de l'iris et c'est la zone la plus fine de l'iris, Le sommet qui va correspondre au muscle ciliaire. Donc on a dit que l'angle irido-cornéen, c'est une structure très importante puisque c'est la voie d'élimination de l'humeur Donc l'humeur c'est ce liquide qui est stagné au niveau de la chambre antérieure, va finir par être éliminé au niveau de l'angle irido-cornéen. D'abord, elle va passer à travers le trabéculum, le trabéculum qui est un tamis qui va tapisser la totalité des structures qui, euh, qui forment l'angle irido-cornéen. Donc après le trabéculum, il va... Euh, se loger au niveau du canal de schlem les différents canaux euh, collecteurs internes les canaux efférents collecteurs externes qui s'anastomosent en plexus pour euh, former, pour rejoindre les, les veines épisclarales donc l'humeur à que va voir qu'il naît à partir du sang il va finir par rejoindre la circulation générale quels sont les rapports de cet angle irido-cornéen Sur le versant entéro-externe, il est en rapport intime avec le limbe cornéo-scléral. On va voir c'est quoi le limbe. Sur le versant interne, il est en rapport direct et intime avec l'humeur aqueuse. Et sur le versant postéro-interne, c'est la chambre postérieure avec les vaisseaux du alors, une autre structure très importante, très intéressante, c'est le limbe cornéo-scléral. Pour vous faciliter la tâche, c'est quoi le limbe C'est la jonction entre ce qui est transparent de la cornée et ce qui est opaque de la sclère. Alors, la zone qui, euh, où euh, on commence à avoir euh, un début de manque de transparence de la cornée, parce que euh, la, la sclère vient s'encastrer au niveau de la cornée. C'est ça le lympe scléral Donc c'est la jonction entre la cornée qui est claire et la sclère qui est opaque. Pourquoi C'est une zone qui est très très importante et très intéressante pour nous. Parce que c'est une zone qui est richement vascularisée, puisque la cornée ailleurs, elle est avasculaire. C'est une zone aussi qui est richement innervée. Aussi, c'est la zone où se logent les cellules souches. Donc pour la cicatrisation cornéenne. On a besoin de cellules souches. Les cellules souches, c'est les cellules mères qui vont se multiplier et se différencier pour donner euh, des cellules différenciées. Alors, les cellules souches vont se loger au niveau du limbe. Aussi, c'est le support de la réponse immunitaire. Aussi, euh, derrière le limbe se trouve l'angle iridocornéen. Donc, elle est en rapport intime avec l'angle. C'est le lieu d'excrétion de l'humeur aqueuse. Après avoir étudié la chambre, l'angle et la cornée, on va passer en plus profond, on va étudier l'iris et la pupille. Alors l'iris, c'est quoi C'est d'abord la partie la plus antérieure de l'UV. Donc l'UV, c'est euh, une structure très intéressante de l'œil qui va être le support de toute réaction inflammatoire. C'est une éponge vasculaire de l'œil et dès le début, je vous dis que l'UV, on peut le diviser en trois parties. L'UV antérieure, c'est l'iris. L'UV intermédiaire, c'est le ciliaire. Et l'UV postérieure, c'est la coroïde. C'est une membrane en forme de disque qui bombe légèrement en avant et qui est composée d'un épithélium pigmentaire et de deux muscles, on va voir. Elle est perforée, on en son centre, euh, par une pupille et cette pupille, c'est une ouverture qui va être de diamètre variable en fonction de la luminosité et de l'accommodation. Donc, quand on a une faible luminosité, la pupille se dilate ou elle est de plus grand diamètre. Pourquoi pour laisser, pour laisser rentrer plus de lumière pour une meilleure visibilité pendant la nuit. Et quand on a un grand éclairage, la pupille elle est plus serrée. Pourquoi Pour protéger la rétine de la toxicité de la lumière. Le diamètre total de l'iris est de 12 à 13 mm et il contient deux muscles antagonistes. Antagonistes, ça veut dire qu'ils sont opposés. Un sphincter qui va serrer la pupille et un muscle dilatateur qui va dilater la pupille. Quels sont les rapports de l'iris sur la face antérieure Il est en rapport avec l'humeur aqueuse de la chambre antérieure et avec l'onde de Cornéen. Sur la face postérieure, elle est en rapport avec l'humeur aqueuse également et avec la zone ludine, on va voir c'est quoi. Sur le bord pupillaire, l'iris va s'approcher du cristallin et normalement il ne doit pas euh, l'atteindre. Euh, sur le bord périphérique, l'iris va s'approcher de la cornée mais sans l'atteindre, il va s'insérer sur le corcillaire et il forme la paroi postéro-interne de l'angle irido-cornéen. Une autre partie du l'UV, c'est le corps ciliaire, qui va constituer son segment intermédiaire. Le corps ciliaire, c'est un épicissement annulaire du l'UV à l'intérieur de l'œil. Elle est formée de deux parties. Les procès ciliaires qui sont richement vascularisés. C'est vraiment des petites excroissances avec une artériole au centre et qui vont sécréter l'humeur aqueuse. Donc vous imaginez l'importance de ces procès et l'importance du corps ciliaire. Une deuxième partie, elle est musculaire, c'est le muscle ciliaire. Donc un rôle très important, essentiel dans l'accommodation. et donne insertion à la zone nulle et à la racine de l'iris. Donc, le corps si je veux résumer son rôle, elle est euh, un rôle euh, très important dans la production de l'humaracqueuse et un rôle essentiel dans l'accommodation. Et bien sûr, ça fait partie de ici une, une coupe histologique. Euh, qui, euh, qui montre euh, une partie de l'UV, donc vous imaginez ici une coupe de, de l'iris, ici le corps ciliaire avec les petites excroissances, donc les processiliaires. La vascularisation du corps ciliaire se fait grâce au grand cercle artériel de l'iris et l'innervation euh, se fait grâce au nerf ciliaire longs et court. Donc, euh, je finis la première partie de l'anatomie de l'œil et je, je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie pour compléter l'anatomie de l'œil. Je vous remercie et à la prochaine session.